Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les choisis. Alors comment vous allez Bien j'espère. Alors c'est quoi un choisi quand elle nous parle tout le temps des choisis. Euh, un choisi, c'est quelqu'un qui sait qu'il est né pour faire de grandes choses. C'est quelqu'un qui a des super pouvoirs. C'est quelqu'un qui est très spirituel. C'est quelqu'un qui est très souvent rejeté par sa famille. Incompris. On mal parle très, très, très, très, très souvent de toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et Alors que tu fais ton bien, tu fais toi le bien avec le bon cœur. Mais on se fout toujours de toi. Tu, on, te, on veut te faire du mal. On mal parle de toi. Un choisi, c'est quelqu'un que parfois ta mère même te traite comme si tu n'étais tu étais pas son vrai enfant. Du coup, tu erres en cherchant là où tu es, ma famille est où Ma famille est où Tu es arrivé ici, là, Enlève, dépose tes bagages ici, dépose. Tu n'as pas besoin de père ou de mère, tu n'as pas besoin. Jésus lui-même a dit, mon frère, ma soeur, c'est celui qui écoute la parole et qui fait ce que la parole dit. Et le bonus, les choisis sont très, très, très attractifs. Le choisi prend la l'assiette et met sur sa tête. On va acheter l'assiette. Il prend un chapeau comme ma passe. Il met sur sa tête. On va dit, waouh, ton chapeau est bien. Un, cha... Donc, un choisi est trop beau. Un choisi, même pas le make-up, il vient dans le direct, tu regardes sa peau, tu dis, waouh. C'est ça, les choisis. Donc, bonsoir et bienvenue. À... Asseyez-vous. Le smoothie ne viendra plus jamais parce que le roi feuillot, euh, il est parti avec les, la machine qui fait le smoothie. Donc, euh, on doit improviser. Mais le choisi a toujours eu, a toujours su depuis qu'il est petit. Parfois, tu, vois les, tu regardais le ciel, tu disais, je suis sûr su que je suis censé faire quelque chose. Parfois, tu as même vu l'apparition de Jésus. Parfois, euh, tu tes rêves, tu vois que les gens vont mourir, après ils meurent vraiment. Tu, tu as les rêves prémonitoires. C'est ça les choisis. Les choisis aussi souvent, vous pouvez dé dé dénicher les pasteurs là qui sont faux. Dès que tu as atterris dans l'église comme ça, le pasteur commence à prêcher, il bégaye. Et les choisis, vous avez eu de la peine à vous insérer dans beaucoup de congrégations. Les choisis, la connecter, je vais vous, vous saluer bientôt, je vais vous, vous saluer. J'arrive. Les choisis aussi, vous avez beaucoup de succès financièrement. Il y, a deux cas. Il y a des choisis qui sont On a vu pour vous très tôt, on vous a attaqué Donc tu as tous les dons du monde Mais tu es pauvre, tu ne comprends pas Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Pourtant je sais faire ça, je sais faire ça je sais faire ça Chaque fin de mois l'argent est parti D'un autre côté Ceux qui se connaissent déjà Parce que Tu ne peux pas vraiment avoir du succès financier Tant que tu ne maîtrises pas le pouvoir Tu ne connais pas, tu ne connais pas ce qu'il y a en toi là. Et quand tu connais, tu commences à comprendre ton pouvoir mm, mm. L'argent commence à faire ce moment pum pum pum, ça entre tu commences le même cinq business en même temps, le tout donne. Oui. Et les choisir ont souvent les problèmes dans les relations. Quand c'est une femme on dit, le, le mec vient et dit ah tu es trop possessive, tu es trop imposante, hein? tu fais comme un homme. Postez vous dites fais trop comme un homme, tu m'enlèves mes couilles je n'ai même pas de l'espace dans cette relation oui bonsoir j'introduis seulement ce que c'est qu'un choisi avant qu'on parle du sujet d'aujourd'hui donc entre vous asseyez, il y a du tarot il y a des arachides il y a du jus, il y a du smoothie un choisi c'est quelqu'un qui s'isole généralement tu finis par te sentir à l'aise tout seul chez toi c'est là que tu es vraiment en forme. Et quand tu vas avec les gens, soit ils t'exploitent, ils abusent de toi. Ils abusent. Tu leur pardonnes, tu pars. Ils abusent. Finalement, tu dis ok, je ne viens plus. Donc, bonsoir à tous les choisis. Donc je vais vous saluer maintenant. Bonsoir le roi Kangeng. Bonsoir à la reine Béni. Bonsoir la reine Nago. Bonsoir Pat. Bonsoir Josiane. La reine Rongan. Bonsoir euh, la reine Yaga. Bonsoir la reine Sylvie. Bonsoir la reine Dongfac La reine euh, Zeron Bonsoir euh, la reine Chana. Bonsoir la reine Yohan. Bonsoir euh, Sylvie. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. reine Marlène. <coughs> Donc le sujet d'aujourd'hui, je l'ai choisi. C'est Bonsoir. Oui. Oui. Je l'ai Bonsoir. intentionnellement. Bonsoir. la reine Bonsoir. Est Ce que vous les choisissez là, vous souffrez, vous ne savez même pas. On vous calcule, vous ne savez pas. Bonsoir la reine Gassa. Ah, j'étais décrit la reine Yaga avec c'est super. Hum, tu ne te sens tu te sens bien quand tu es seul chez toi. Hum, hum, en compagnie des personnes vraies. C'est ça. Maintenant, je voudrais que vous sachiez que les réseaux sociaux sont en train de permettre aux choisis à travers le monde de se connecter. Comme on est en train de faire là. Et euh, vous ne vous sentez plus seul. Les révélations que vous aviez, généralement la nuit ou bien pas. Bah, Parfois, bah, tu restes dans ça, tu as une idée. Tu es sûr qu'on peut faire comme ça, ça donne l'argent. Tu, tu, tu as une façon de recevoir ton inspiration de Dieu. Et personne autour de toi ne comprend. C'est n'est que quand tu tombes sur ma vidéo que tu dis. Ouais. Mais à part ça, dans ton environnement, hum, personne. Bonsoir la reine Cécile. Personne ne te comprend. Bon, J'ai déjà une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous m'écoutez depuis quelques jours, ce n'est qu'une question de jour pour que votre agent commence à se manifester. Parce que les choisis aussi ont une grande puissance de manifestation. C'est-à-dire, du moment où je vois, « Ah tiens, je veux la voiture. Seigneur, je veux la voiture. J'aimais le désir. Je me connais que j'aimais le désir. » Les choisis touchent le cœur de Dieu. Ils ont une façon là. Maintenant, si tu ne connais pas, tu vas passer le temps de dire que ouais, Dieu ne m'écoute même pas. Ouais, ça fait cinq ans. Ouais. Si j'étais décrit la première partie, tu as dit que oui, Amia, c'est moi. Tu qualifies pour la partie que je suis en train d'expliquer là. Les choisis ont accès au cœur de Dieu. Donc, quand tu te demandes, là, il y a les anges spéciaux qui se dépêchent. Parce que tu as déjà beaucoup prié pour les gens. Tu as déjà trop béni les gens. Les choisir. Hein? Si on veut voir votre semence vous avez lancé sur les gens. Vous avez trop béni les gens. Priez pour les gens. Oh. Donnez financièrement. Oh. Aidez. Oh. Conseillez. Oh. Bonsoir la reine de Montcide. Bonsoir le roi. Bonsoir. Denis le pacifique. J'espère que je salue tout le monde. Bonsoir Elodie. La reine, elle nous dit bonsoir. Bonsoir. Tike-nous. Tu sais ce que Tike-nous veut dire? Hmm? Jehovah Tikenu. nous hmm. Seigneur de ma justice, God of my righteousness. Hmm. Bonsoir la reine Ban. Bonsoir. Angelique. Et... Euh, j'ai bien expliqué que il y a des choisis comme moi qui sont en train de s'élever. Quand Jésus a dit que si on me tire, si je me lève, je me, if I be lifted up, I will draw men me. Si on me soulève, je vais soulever les autres hommes, je vais les tirer à moi. Un choisi qui s'élève va aider d'autres choisis à s'élever et à se comprendre. C'est pour ça que depuis un mois vous faites écouter, parce que ce que j'ai dit Peut-être dans votre tête, là, vous ne comprenez pas encore bien. Mais quelque part, quelque chose ici dedans, chaque soir, tu dis que tu as encore écouté la fille. Là, elle dit que quoi, là encore mmh, Bonsoir, le roi Fautin. Tu viens comme. Mmh, mmh, mmh, apoum, apoum. Quelque chose là, tu dis comme. Mmh, mmh, mmh, mmh. Bonsoir, la reine Vénus. Parce que quelque chose, en anglais, on dit bear witness. Que something inside of you is bearing witness to what I'm saying. Parce que quand tu souffres, la souffrance n'est pas sucrée. Parfois, enfin, tu dis, mais Seigneur. J'ai aidé l'enfant, je l'ai pris chez moi je pendant 15 ans. Aujourd'hui, elle me manque de respect. J'ai fait venir telle personne en France. Aujourd'hui, elle ne me connaît même plus, elle m'insulte à tout bout de champ. J'ai payé la pension aux enfants pendant 10 ans. Aujourd'hui, vous avez trop semé. Écoutez, vous avez à trop donné. Même les conseils seulement. Tu arrives, tu vois quelqu'un, il parle, il parle, Oh, tu viens d'arriver, il est perdu en France, il ne connaît pas, ou bien dans n'importe quel pays. Tu le prends, tu dis que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Parfois, toi, tu n'as pas les papiers. Hein? Mais tu lui montres combien il va faire pour avoir sa part. Que moi, j'ai fait 10 ans je suis. ici. si on m'avait dit les trucs, ce qu'elle te dit là. C'est que je suis pas dans la galère aujourd'hui. Mais tu l'aides. Il parle, il a ses papiers devant toi. Essuyez vos larmes. Essuyez vos larmes. Parce que payback time is here, girl. Payback time is here. Payback time, ça veut dire que tout ce qu'on te là, on va faire le rappel, on va te donner. Donc, Parfois, quand tu manges, tu manges ta viande avec ton petit frère, comme ça, tu prends ta viande, tu donnes. Donc, c'était depuis l'enfance. C'est dans le sang, c'est dans les gènes. On parle mal de toi, tu pardonnes. Après, tu envoies les choses, tu envoies pour tout le monde. Tu envoies pour leurs enfants. Ils reçoivent en mangeant ta chose, ils t'insultent. <rire> depuis 10 ans, la elle n'a même pas les papiers. C'est toi qui as envoyé. Le spirituel, tout ce qu'on sème, rien n'est perdu. Écoutez, donc, <rire> ça fait que je ne peux pas être amère. I cannot be bitter. Je ne peux pas être amère avec quelqu'un. Même si es aidé, tu es tu dire que mon mari tu es parti. Non girl. Peut-être c'est un Decepticon que tu es venu prendre Le monde spirituel Donc même si tu fais quelque chose Tu pars, tu aides derrière Dans le back-back, la personne ne sait même jamais que tu l'as aidé L'énergie que tu as mis là C'est toujours là, donc c'est dans ta récompense Dans ton sac de récompense Maintenant Moi, moi j'aime bien Le spirituel c'est le business Dieu c'est un businessman Bonsoir la reine Dominique « God is a businessman, j'y reste, bonsoir. » Dans le business, ça veut dire que si j'ai déjà dépensé 500 000 francs dans ta boutique, donne-moi la marchandise de 500 000 francs. Mais le problème avec vous pour l'instant, c'est que... « Ouais, Seigneur, tu es où Ils abusent de moi tous les jours, Seigneur. »« Ta source ne peut pas tarir. » Depuis qu'il te scroque là, pourquoi tu n'es pas devenu pauvre? L'argent vient toujours, non? <rire> pardon, écrivez là-bas que l'argent vient toujours. L'argent vient toujours. J'ai oublié, de partager ma vidéo, pardon. Ils habitent dans ton palais au pays. <rire> tu t'attendais à quoi Lilian? <rire> Ils chauffent les murs, non Ça empêche la moisissure de venir sur la maison. Conçu comme ça, même 50, je ne sais pas encore, même 50. Le truc avec cette décepticorde là, c'est ils sont comme ça là. Donc, si tu coupes ton argent là, même si tu le laisses la maison là, dans 20 ans, tu vas venir voir la peinture que tu avais mis sur ça il y a ça, là, 20 ans. Ils n'ont pas, ils n'ont jamais mis une nouvelle peinture dessus. Je veux qu'on puisse comprendre, comprenez-vous, sachez qui vous êtes. Un homme vient dans ta vie comme ça, il prend tout ton argent, toutes tes économies. Hein. Tu as passé 5 ans à économiser l'argent, là, il vient porter 15 000 euros, Pff, 20 000 euros, il part avec. Il te bousille ça, tu... il prépare même à épouser une fille au pays, tu restes comme ça là. <rire> il sait que tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas descendre au pays. Tu lis là sur le calendrier chinois. Capsi, 6, 4, Ça vient toujours. Maintenant, vous devez comprendre... Il y a les gens que quand ils s'allient à vous, leur agents commence à venir parce qu'ils sont à côté de vous, parce qu'ils dorment le même lit que vous, parce qu'ils couchent avec vous. Et sachez aussi maintenant que quand... Le, la, la situation idéale pour le choisir, c'est quand ses poches sont même vides. C'est là qu'il fait comme ça. Tu ne dors plus la nuit. Cinq idées de business. Quatre idées. Tu marches en ville dans la journée. Idée, idée, idée. Business, business. Business, business. Vous parlez même de quoi? Parfois, oh. ma ça m'amuse. Parfois, hein. ma ça m'amuse. <rire> Je... <rire> ok. J'ai vidé ma garde robe bien C'est là six mois. Watch me. Je la referme en deux semaines. Vous devez connaître votre pouvoir, s'il vous plaît. Bonsoir, à la reine meuf. Bonsoir, Brigitte. La reine Brigitte. Le temps, les secondes que tu perds à parler des gens-là. À te lamenter. Oh, je suis sorti avec le gars-là. Il, il est venu là tout mon argent. Hein. Et deux mois plus tard, tu as conçu ça. Six mois plus tard, tu as conçu ça. Un an plus tard, oh non. T'as là. Oui, on ils vont te dire que tu portes chance. C'est pour ça qu'il va partir tourner, tourner. il va encore revenir. Quand il revient le poussière, tu dis que je sais qui je suis. Je suis une choisie, tu es un Decepticon. Il faut souvent lui faire ça le message. Que tu es un Decepticon. Il va dire que Decepticon c'est quoi? Tu lui envoies mon sticker. J'ai un sticker où je fais comme ça. Hé! Je fais que hé! Hé! Il est sweet. Vous allez essuyer vos larmes là, essuyer les larmes là vite. Vous m'entendez? Ce que tu as pris 5 ans pour accumuler, je viens t'annoncer. En 5 mois, tu vas refaire ça. Écoutez-moi bien. Ce que tu as pris 5 ans pour accumuler, quelqu'un est venu là tout porter. Peut-être tu as voulu construire la maison. Un, un, un, un chef chantier est venu porter le tout. Il a pris la moitié de ton âge et il est parti avec Ma chérie, ils ne connaissent pas ton pouvoir. Les choisis, pour eux, l'argent, c'est ça. I command money. Écrivez, je commande l'argent. Ça fait partie de vos atouts, de vos pouvoirs. Quand tu prends le pouvoir, quelque part, quand tu deviens roi ou reine, on te dit que voilà ce qui t'appartient. Voilà tes devoirs. C'est pour ça qu'un choisi doit savoir spirituellement ce qu'il est censé faire. Maintenant, voilà tes droits. Quand tu connais tes droits oh money is my right boy money is my right une fois que tu es parti à la plage tu voyais tout le monde en barbecue tu imaginais comment tu allais créer le barbecue mais voilà le, en fait, le choisi voit l'argent partout le choisi commande l'argent et quand les gens disaient que, euh, on va faire le business plan, on va ouvrir dans, dans six mois, toi tu te lèves. Vous avez parlé ça avant-hier. En une semaine, tu as tout rassemblé. Moi, parfois, il fait même en deux jours. Pendant que la personne me dit que oh oui, on se voit, dans, on se voit dans, dans, dans deux semaines. Je dis ok, ok. Pendant que tu dors, la nuit, le Saint-Esprit me dit, lève-toi, tu écris ça. Lève-toi. Ah oui. Ah oui oui, oui, tu te rappelles la couturière là, non, oui. Uh -huh. Va prendre plutôt chez elle, au lieu de commander en Chine, ça fait un mois pour venir. Va voir la couturière là. En Chine, peut-être ça allait te coûter moins cher, même la couturière ici là. Celle-ci va faire moins cher, l'autre-là la va faire cher. Va plutôt. Tu te lèves le matin, tu pars et quand tu arrives la couturière là, dit que wow, je te cherchais même. Je te cherchais. Que tout ce que tu veux. Le choisis commande. vous devez donc tu devrais les gens jaloux avec votre dialogue c'est pour ça que c'est pas tout le monde peut ça de vous Je, je dit tout le temps c'est que, que j'ai les mots que n'aime pas entendre euh, mon souci c'est que mon problème c'est que euh, le mot cher c'est trop cher je n'aime pas entendre ça cher c'est relatif ça peut être cher pour toi pour moi c'est pas cher j'investis à une le je c'est un businessman C'est un businessman. Tu restes consommé, tu dis que je, suis, je suis béni. Hein? Je commande l'argent. Mets un peu devant des déceptiques qu'on là 5 six personnes, tu dis ça. On va à que tu crois que tu es qui. Attends quand ton argent va finir, tu vas voir. Tu crois que tu es qui. C'est pour ça que tu ne peux que te mettre ici là. On parle nos choses ensemble. Et c'est assez pour toi. Bonsoir à la reine. tabac Écoutez, ça ne dépend pas de votre pays. Maroc, Niger, Sénégal, euh, Azerbaïdjan, peu importe. Quand tu as dit à Abraham que toute terre es, que tu foules de tes pieds, je te la donne. Hé, hey, prêche. Prêche, Jocelyne. Prêche. Ça veut dire que dès qu'elle met mon pied là-bas, ça m'appartient. C'est pour ça que vous avez quelque part. Ne vous cassez pas pour commencer. Oh, Ça, ça fonctionne ici comment tu penses comment on a dit que tu ne peux pas faire ça avant 5 ans. Tu ne peux pas faire ça en 2 ans. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. I, i, i. Tu restes ça. ta tâche, tu es comme ça là à la maison. Tu es comme ça là. Tu sais, je ne peux pas créer mon business. Tu sais, je ne peux pas. Ne... C'est toi. Maintenant, comment tu as dit C'est ton qui répète maintenant. Bonjour, la reine syrienne. Oh. Oh. Angélique, ce n'est pas seulement le sourire. Quand l'agent va venir devant toi, l'agent fait sourire. Moi, je dis toujours les meilleurs messages sur le message d'Orange Money. Au Cameroun, quand Orange Money t'envoie l'agent, attendez, je cherche un de mes téléphones et à ça. Le meilleur message, qui est plus beau, qui te donne le sourire, écoutez les messages. Dépôt effectué par... Par les messages qui me font sourire. <rire> ouais, Seigneur, Jocelyne, Dépôt effectué par mon amoureux. Voilà comment ces messages commencent. Et il m'écrit comme ça en moyenne, je ne sais pas combien de fois par jour. Voilà mon amoureux. Il y a un autre de mes amoureux, il s'appelle Mobile Money. Voilà, voici Mobile Money. Voici comment il parle. Vous avez reçu 216 300. Voici le deuxième message de mon amoureux. Vous avez reçu, il me vous voir d'abord. Il me dit tout que j'ai reçu les choses les choisis. Ouais, well les choisis. Votre bouche je dois même plus dire n'importe quoi. et a c'est un problème que quand vous voyez vous passer, quand ça veut faire tu bavard un peu, tu après tu peux dire oh oh. I ain't got time for you. I ain't got time for you. Bye. Bye. J'aime les monologues. Je parle plus avec vous que toute autre personne. Parce que moi, c'est ça que j'aime. Voilà ma part, voilà ce que j'aime. Voilà moi ce que j'aime. Il n'y pas les fausses conversations, mais... Et c'est même pour te rencontrer un homme avec lequel tu vas t'asseoir, vous allez parler des choses qui vont vous soulever, pas vous descendre. là. C'est trop, trop difficile. Teintez votre votre votre foi, pourquoi prendre le vin pour verser dans votre eau? Pourquoi, pourquoi me choisis Vous commandez l'argent. Voilà le début, voilà le mois qui finit, début de septembre. J'ai parlé, je vous ai dit pour la dîme, les témoignages de dîmes. les c'est beaucoup de témoignages audio. Du coup, les témoignages. Et vous savez que j'ai lancé à la place, faut, faut, faut, ça fait euh, ça fait euh, six semaines, 5 semaines. Les témoignages de ça. Tu as tes devoirs. Quand tu fais tes devoirs, tu t'acquittes, tu balances tout ça de côté. Tu sais que maintenant là, tout le business là, je lance. Et quand elle lance, c'est que ça va marcher. Tu parles souvent seul, hein. Vous parlez seul. Moi, j'aime me parler seul. Like. Surtout quand je vois un peu. Parfois, tu restes quand ton moral est tellement haut. Tu sais que tu fais 30 jours d'affilée, tu es comme... Like, bum, bum, bum, bum, bum. Compte bancaire, bum, bum, bum, bum, bum. Euh, je sais pas, tous les business, papa, papa. Pa. Un jour, il y a un petit tout dans ta tête là qui vient. le mois de septembre arrive. Tu sais que septembre, c'est ton mauvais mois, non? Tu sais que tous les septembre, là, tu as tous les attaques, non? Ça vient dans ta tête, hein? C'est là que tu te parles. Jocelyne, les choses ne sont plus les mêmes. Things are not the same anymore. Ok? Il n'y a plus de down, c'est seulement hop, hop, hop. Non, non, non, ne, ne l'explique pas comment on fait pour avoir l'argent. Tu veux l'expliquer pourquoi? Tu veux l'expliquer pour... Parfois, tu te lèves comme ça là. Tu as une idée, tu es sûr que ça va marcher. Maintenant, quelqu'un t'arrête en route, il dit que tu pars où Pour faire quoi euh, tu, tu, tu tu ça va marcher comment Tu t'arrêtes. Oui, je vais partir ici, je vais donner ça, je vais appeler ici, ils vont me donner ça, ils vont faire comme ça, ils vont prendre ici, ils vont vendre là-bas. Attends, excuse moi que tu vas faire comment Je te dis que je vais prendre ici, je vais vendre là-bas, je vais faire comme ça, je vais faire que tu peux vendre là En expliquant la quatrième fois, toi-même là, tu n'as plus la foi pour ta chose. Après le quatrième tour, tu ne connais même plus ce que tu devais encore faire. Tu dis... Euh... C'est même vrai, ok. Attends, rentre à la maison. Alors que le matin, tu sortais pour aller pour me récupérer, t'es même mis le lot quelque part. Le choisi se fait l'argent avec n'importe quoi. Le choisi se fait l'argent avec n'importe quoi. Une minute, je vais arrêter ma clim. Excusez-moi. Voilà. voilà. Ok. C'est mieux. Merci. Ok. C'est vous qui passez le temps à demander, à chercher l'approbation. Euh, non, non, non, ne fais plus ça. Devenez insolent. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont juré que vous avez besoin d'eux? Est-ce que vous savez des qu gens qui checkent vos statuts? J'attends qu'elle va tomber. Je l'attends. Je l'attends. Parfois vos ex de décepticons là ils checkent vos statuts. C'est pour ça que vous me les bloquer. Ils regardent tes statuts pourquoi? Je l'attends. Quand elle va tomber là je l'attends. maintenant bonsoir le, euh, le roi Lokela. beaucoup de choisis se laissent encore influencer par les paroles du monde Jésus a dit nous sommes dans le monde nous ne sommes pas du monde ça veut dire que nous ne fonctionnons pas avec le, leur argent le monde dit ceci mais voilà tu sors sais, le matin tu dis que la journée tu va me donner 1000 dollars et tu n'as pas besoin d'aller convaincre quelqu'un Tu peux prendre quelqu'un qui ne ressemble pas 50 dollars la journée Tu le mets derrière toi La personne vient gâter ton oui Donc ne perdez plus votre temps Vous n'êtes pas professeur Tu es professeur d'économie de, de, de, de, Non Ne perds plus ton temps là-dedans Tu fais seulement Tu fais Maintenant, beaucoup de choisis sont encore ralentis parce qu'ils s'excusent. Oh, tu sais, euh, je ne peux pas faire ça à ma famille. Oh, tu sais, bonsoir la reine médium, bonsoir, tu sais, je euh, ne vous excusez pas. Je vous donne le droit. Je, je vous mets au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez le droit d'avancer de prospérer sans que votre famille ne prospère avec vous. Sans que votre ex ne prospère avec vous. Sans que le père de votre enfant ne pose pas avec vous. Sans que vos enfants ne posent pas avec vous. Ah ah. Souvent, tu peux tout le genre de mère que tu es proactive. Quand tu fais ta chose, tu fais, tu te lèves, papa. Pap. Tu dis à tes enfants tous les jours, ils traînent, ils traînent. Ah Je me lève et fais ma chose. Ça me donne mon argent. Il t'a tout montré en tant que mon enfant. Si tu veux faire, tu fais, tu ne veux pas faire, ce n'est pas mon problème. Même à 70 ans, tu peux devenir millionnaire. Millionnaire en holo en tant que mère. Donc, arrêtez le club santé. Il n'y a pas le club santé, sur ça. Arrêtez de vous dire, ouais, tu sais, moi, je comprends pas. Mais tu sais, arrêtez votre fausse humilité, là. Je vous ai demandé l'autre jour, quels sont les talents que vous avez? Vous n'avez pas écrit. J'ai un, un, un, un choisi qui suit les vidéos. Généralement, il suit en J'ai parlé de nourriture l'autre jour, des petits business qu'on peut faire. Il me dit qu'il est à, Je ne sais pas s'il si est à Toronto. Vraiment, je m'excuse, Théo, si je ne pas la ville où tu es. Je crois que c'est Toronto, je crois. Il me dit donc qu'il a vu un Pakistanais qui prépare la nourriture camerounaise. Il est entré dans le magasin, il a acheté. Il avait le piment du Cameroun. Et que c'était bon jusqu'à. Il envoie la photo quand tu vois seulement la couleur du riz là. Tchis. Combien de camerounais sont dans la ville là, ils savent préparer même plus que le pakistanais là, mais ils n'en font rien. Hum? Les choisis, ne vous ne vous vantez pas seulement d'avoir beaucoup de talent. Genre, je peux faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Hum, hum. Convertissez vos talents en argent. Convertissez vos talents en argent. Même si tu sais faire deux choses, pas les deux choses là. Même si je ne sais pas faire YouTube, non. Tu peux lancer un restaurant ivoirien dans ta ville. Si tu me maîtrises déjà la cuisine, si on est, c'est si ta main. Vous avez qu'à la main de la cuisine, non. Tu vois qu'il y a trop de communautés ivoiriennes qui demandent tout le temps la nourriture. Pas en ligne. Tu apprends à faire la checker. Tu apprends à faire 2, 3, 4, 4, 5 nourritures de chez eux là. Où tu voyages non Prends ton billet tu pars là-bas chez eux. Tu pars en Côte d'Ivoire, tu fais même deux semaines. Même au Nigeria, au Nigeria alors, ouais. ouf, quand j'ai fait un tour au Nigeria, la nourriture nigérienne qu'on mange à l'étranger, et ce qu'on mange dans les restaurants au Nigeria, shay, Jesus C'est le jour et la nuit. Le Nigeria ne peut pas bien. Ils en ont tué avec les escargots, les petits escargots noirs comme ça, là, dans les cookies comme ça, là. tu fais tout Il y a le Obono, il y a les choses, et les obstacles pas en ligne, tu as un seulement fais deux, trois tu, tu apprends à préparer comme peut Ouvre ton petit restaurant, hein. Le truc, c'est qu'en tant que choisi, tout ce que tu fais, donne. Tout ce que tu mets ta main pour faire. Bonsoir, Nathalie, la reine Nathalie Mika. Tout ce que tu touches, touche donc beaucoup. j'ai me dit que le doigt, c'est là, peut rendre tout ce que ça touche en or. Mais, tu peux tu as fait faire Il toucher les choses dans les autres. Je suis dans... Je touche tout. Vous, vous êtes cloîtrés dans un bureau chaque jour. Un patron, un vieux patron vient là-bas. Vous insulte même. Et ça fait 18 ans que je suis dans ce boulot. Je sais que je suis une choisie, mais le Seigneur, un jour, un jour le Seigneur. Alors que tu pries pas bien décor bien. Quand les gens arrivent chez toi, ils disent wow, « Waouh Tu fais les coussins de maison, c'est très beau. Tu as ta petite machine chez toi, tu cours souvent. Pourquoi tu ne cours pas pour vendre Parfois, j'ai envie de vous gifler, vous les choisissez. J'ai envie de vous gifler. Bonsoir, le roi Bonnier. Tout ce que vous faites... Donc, prenez la peinture, hein? prenez un tableau blanc, vous prenez la peinture, vous prenez votre doigt, vous alas, vous encadrez, vous vendez. Les gens vont acheter. Et en fait, souvent quand tu vas quelque part, tu vois quelqu'un, tu, tu arrives dans un restaurant, tu manges, tu manges. Tu vois que mais attends, je fais même mieux que ça. Mais tu vois, les gens sont alignés dans le restaurant de la personne. Parce que tu n'as pas ouvert ta part. C'est tout hein, c'est tout. Par contre tu l'as ouvert. Donc quand on était pas là. Tu veux que Dieu t'envoie un ange qui va venir te dire ça, hein? Ouvre ta page Facebook. Tu dis même que le service de livraison, traiteur pour les événements. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc Liliane, tu sais, les gens trop mystifier l'argent. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui parlent comme ça, vous savez. Parce que vous connaissez comment vous faites l'argent facilement, vous connaissez. Et parfois, c'est nerveux même les gens, c'est pour ça que vous ne me le dites même pas. Donc, tu viens ici, tu vois quelque chose. En enfin, fait, moi, j'aime ça. Hein. Moi, j'ai dit que je peux pas manquer l'argent. Tu viens, tu vois quelque chose qu'on va ici à 1.000 francs. j'ai cinq copines qui cherchent la chose ici. Là. Je peux penser que pas vendre à 25.000. Donc, vraiment, 25.000 là, jusqu'à ne blague pas. Tu prends cinq articles. Tu pars, tu vends 125 000, tu prends ton argent, tu mets dans ta bouche. Vous voyez la multiplication exponentielle des choisis. Tu arrives quelque part, les gens ne connaissent pas ce que c'est que euh, euh, euh, les chaussures. Tu regardes il va, je pieds nus. Tu dis, attendez un peu. Tu te lèves, tu pars. Tu pars. Tu cherches les chaussures. Tu portes un conteneur de chaussures. Tu viens avec. Tu as acheté les chaussures là-bas à 5, 5, ans. Tu viens vendre 10 000. Permettez-vous. Permettez-vous d'avoir l'argent, s'il vous plaît. Quand les gens ont fait ont construit leurs immeubles, ça vous a énervé. Pourquoi? C'était pas le FABLA. Ce n'était pas la, la sorcellerie Ça, c'est la croix de la fertilité. Moi, je sais que je suis fertile à tous les points. Quand quelqu'un vient et dit que je veux que tu me coaches, je lui dis d'abord au départ que tu ne vas pas mettre la honte sur moi. Comme je travaille avec toi, là, je te donne six mois. Je connais ce que ta vie va donner. Ne doutez pas de vous, s'il vous plaît. Même si elle parle seulement, donc tu me payes. J'ai encore une là, ça, c'est mon dernier témoignage du coaching. Elle me contacte. Première semaine, on fait notre premier rendez-vous. Après le premier rendez-vous, là, on a plus d'autres rendez-vous. Hein. C'était vraiment le feu. Faya Elle est que tu m'as activé Le genre que tu m'as activé là. C'est ce que j'attendais depuis 5 ans. C'est ce que j'attendais depuis 5 ans. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. ouais. Tu ne peux pas offrir quelque chose à chaume. Ton, ton restaurant ne peut pas être sec. Ton école ne peut pas manquer d'élèves. Ton programme de coaching ne peut pas manquer de clients. Même les mots comme le doute, je n'aime pas ça, et malin, Ne commente plus le doute dans mes directs. Je suis allergique au mot d'oute. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Pour moi, il y a. Je reçois l'idée, je me lève, je fais. Parce que je, quand tu doutes, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Ça veut dire que tu crois que celui qui t'a. C'est un peu comme si tu te dis va à la troisième rue, tu toques sur la cinquième porte. On va ouvrir, on va te donner 5000 francs CFA. Tu dis ah! Non, non, non, non. Je parle le matin, je vais te trouver le soir, tu es encore assis là-bas. Tu n'es pas parti. Non, moi je doutais. Moi, tant que tu doutes, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Pardon, mettez-moi les cœurs. Mon message de ce soir, c'est là, c'est qu'elle dans ma bouche jusqu'à. Maman, allez, c'est pas un peu. Hein. L'argent de ça. Comment parler comme ça Les gens seront jaloux. L'argent de ça. tu le sais pas, tu fais pas, tu ne fais pas comment tu vas sais faire tu sais tu sais les commandes. L'argent de ça, vous parlez même de quoi? Quand tu connais Dieu, quand tu dis que je sais le Dieu vivant, je, je, je, je. Je.. Le Dieu de mes ancêtres. Quand il te parle, tu te lèves le bâton, tu que tu parles où? Dieu m'a dit d'aller faire ça. Euh, tu fais. Dieu te parle, tu fais. Oui. Je me rappelle une fois que j'ai rencontré Je crois à la période où j'ai rencontré trop de mecs qui me demandaient Pourquoi tu es venu au Cameroun, pourquoi tu es venu au Cameroun À chaque fois que Dieu m'a demandé de venir au Cameroun Il dit, hein Il dit, oui euh, euh, Dieu t'a euh, Dieu t'a dit de quitter l'Europe Tu vas au Cameroun Oui, Dieu m'a dit de venir au Cameroun En fait, ça n'avait pas de sens pour cette personne Et Je dis, tant que tu n'arrives pas à un niveau où tu penses que Dieu m'a dit de faire ce que je suis en train de faire Tu n'es pas encore là comme la vidéo, qui qu'elle fait. Dieu m'a dit de faire ça. Vous comprenez un peu? Ça fait un peu assurance. C'est comme ça que tu connais ton Dieu et tu connais ta chose. You know your God. La Bible dit que those who know their God, they will be strong. And they will do mighty things. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts. Ils vont faire de grandes choses. Que va la troisième rue à la cinquième porte, tu ne peux pas. Tu vois, c'est quand tu vas te dire va devenir président de la République que tu vas partir. La foi, c'est la ferme assurance de ce que je ne vois pas. Je ne vois pas, mais je sais quand elle va mourir dans 100 quelque chose d'année. Ouais, je sais pas, dans quelque je, je, je vais mourir sans quelque chose, 105 ça, 107. « Oh, mais tu m'attends que la femme s'est a vécu par la foi. Elle a tout fait par la foi dans sa vie. « Peut-être que je vais changer mon nom, je vais me mettre que foi. « Tu t'appelles comment? Je m'appelle foi. »« Non, faites, faites en anglais, c'est mieux. faites, mmh. Mmh. faites, faites. Dieu me parle, il me dit « Viens au Cameroun. » Trois semaines plus tard, après avoir fait 13 ans en Europe. Trois semaines plus tard, je porte, je porte tout voilà au Cameroun je me dis lance le business des enfants en juin je suis allée dans la salle en loin la grande salle parce que pendant les vacances généralement j'ai plus d'enfants en loin j'avais 10 élèves pendant l'année cette année là 10 élèves je vais voir une dame. Je prends un local que je paye quatre fois plus que ce que je paye avec dix élèves. Un local vaste. Et en faisant ça, je ne suis même pas sûr que les dix élèves que j'ai vont continuer avec moi pendant les vacances. Le premier jour des vacances, j'ai eu un élève. Il est assis. Cinq enseignants, ça c'est autour de lui. Je vous, voilà ma part de foi. Hein. Voilà la femme de foi. Moi, qui... ouais, je ne dis pas les choses qu'elle ne fait pas. Cinq, elle avait plus cinq enseignants parce qu'elle savait que j'avais dit à mes enseignants que je vous forme comme ça. Je connais quand l'influence va venir. Je connais. Mais John, tu peux venir au Cameroun, hein. Liliane, toi alors, hein. Tu es la du Seigneur. <rire> Ouais, c'est... Euh... John, tu peux venir au Cameroun, le Cameroun est très beau. On va visiter, on va aller à Kribi, on va aller au Chil de la lobé euh... J'aime aussi Limbé. L'air de Limbé et l'air de Kribi, c'est deux airs différents. J'aime beaucoup. Tu vas visiter Yaoundé, euh, tu vas aller à l'Ouest, tu vas aller à Tcham. Il y a beaucoup de choses que tu vas visiter. Donc, je continue mon histoire. Le premier jour, j'ai un enfant. Cinq enseignants, ça autour de lui. Il lui enseigne. Plus moi, ça fait six. Je m'assois, je regarde. Le soir du jour, l'enfant rentre, il dit à son père qu'il était seul au centre. Le père m'appelle. Il dit, madame, moi, il ne veut pas que mon enfant soit seul au centre. Et je l'ai mis au centre pour qu'il euh, qu rencontre d'autres enfants. Gn gn gn, non, non, non. Je lui ai dit, monsieur, je sais, celui qui m'a dit d'ouvrir le centre aussi pendant les vacances je sais pourquoi je fais ça ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance il me dit d'accord je vous donne le bénéfice du doute le premier c'était euh, jeudi vendredi c'était le 2 3, 4 lundi c'était le 5 dans le 2 j'ai eu un enfant en plus Cinq enseignants lundi j'ai eu quatre enfants qui sont arrivés en même temps la semaine qui suivait, à partir de jeudi, j'avais déjà 25-30 enfants. Et moi, un enfant dans mon centre paye beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup. Par enfant, tu peux dépenser au moins 75 000 dans mon centre. Pour un mois. Donc, elle avait fait l'école, la sera peut-être même 2000 francs, 2 millions de francs ces fois l'année. En fermant euh, au mois d'août. Même le jour qui précédait la, la clôture, donc euh, l'avant-dernier jour, j'ai encore des enfants qui sont arrivés. J'avais tellement d'enfants. Et quand je, je, je, je sais pas, je, quand on faisait la série de clôture, j'ai dû faire un discours, parler, dire aux gens tout ça. Quand j'étais devant les gens, je regardais, je voyais le témoignages des enfants. J'ai des enfants autistes qu'on a amenés, j'ai des enfants têtus, j'ai des enfants, des filles qui me connaissaient, qui me mettaient leur corps, n'importe comment ils exposaient leur corps. On, faisait, on parlait de tout. Des femmes vertueuses, de la foi, euh, comment recevoir une idée, créer un business, les bonnes manières, la vision pour son futur, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand. La plus jeune avait 3 ans, le plus âgé avait 19 ans. Quand j'ai vu comment les enfants là, ont changé en trois semaines pour chacun, pour certains un mois, certains en fait deux mois, j'ai compris que ce que Dieu est en train de faire à travers les choisis, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Quand Dieu vous parle, tout ce qu'il veut, c'est que tu te lèves le matin, tu commences à faire. Je vous ai, depuis une semaine, j'ai fait que vous dire créer vos chaînes YouTube. Créez vos chaînes YouTube, vous allez là, vous m'écoutez, vous faites toujours que comme si c'est sur la télé. N'est-ce pas? Le Dieu qui vous a envoyé, quand vous allez vous lever, vous serez en route pour partir. C'est là que lui aussi va faire sa part. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible. Je vais partager ça avec vous. C'est dans deux rois. Des lépreux. Israël était bien sûr, euh, le peuple était dans le désarroi. Il y avait la famine. Donc le prophète a prophétisé, mais le diable ne faisait que non. Là c'était moi juste, je blaguais. Ok. <rire> C'est deux rois chapitre 7. Donc le prophète a dit euh, D'ici demain, euh, il y aura la nourriture dans le pays, ce sera restauré. Il y a un monsieur qui arrive, il a dit Jamais. Je vais vous lire l'histoire et je vais vous mettre... là. Je vais vous mettre... And I'm going emphasize on the words that I want to about. OK Vous devez devenir bilingue. OK <rire> Je vous fais marcher. OK. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Deux rois 7. Seigneur, je bénis ta parole. Deux rois 7. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle. Deux mesures d'orge pour un cycle et, une, et, et la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel pareille chose arriverait-elle et Élisée dit, tu le verras de tes yeux mais tu n'en mangeras point. continuons il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux Donc, on a donné des prophéties par rapport à votre pays là où vous êtes là hein? Hein? on a prophétisé au roi au président Emmanuel Macron. Président Pobian. Et c'est vous qui allez accomplir la prophétie. Mais vous êtes en train d'attendre. So, let me continue. Let me carry on. We are on verse 4. Okay? First Kings, no, second Kings, chapter 7. Verse 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, de toutes les façons, nous allons mourir. Au Let's carry on. Verse 5. Ils partirent donc au crépuscule. Notez le mot crépuscule. Bonsoir Eden. How are you doing? Le mot crépuscule. Ils partirent au, au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Ils sont bloqués, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de nourriture. Ils décident donc au crépuscule. Les levons-nous maintenant pas dans cette direction-là. Voyons ce qui se passe dans le camp des ennemis. Le Seigneur, verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, des rois siens et des rois égyptiens, pour venir attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, au crépuscule. Ça veut dire que quand les, les pros se sont levés pour avancer vers l'ennemi, si ça s'est passé à 16 heures, à 16 heures-là, L'ennemi se levait pour fuir. Vous ne savez pas ce, que, ce qui se passe dans le monde de l'esprit quand vous obéissez. Quand tu te lèves par la foi, aïe, papa, je sens l'onction sur moi-là. Aïe! Wow! Les idées qui sont en train de venir à votre tête maintenant, là. Écoutez-moi bien. Dieu est en train de déposer des idées. Vous savez, des idées de business qui sont en train de venir là maintenant. Plein d'idées. Vous devez agir dessus ce soir ou demain. Ce soir ou demain. Écoutez-moi bien. Quand tu te lèves, tu vas cliquer. Clique, tu ouvres la page. Clique, tu fais la première vidéo. Tu mets en ligne. Dieu est en train de bouger quelqu'un quelque part. Tes clients sont en train de dire que il faut que j'aille sur YouTube pour te checker. Comment est-ce qu'on conserve la cola? Allez sur YouTube, vous n'avez pas trouvé la vidéo là. Dieu t'a mis à cœur. Fais les vidéos pour montrer comment on entretient les choses traditionnelles. Tu es là, tu tournes depuis. Les choisis, hein? Dieu vous donne l'argent sur n'importe quoi. Bonsoir. La reine Makalo. Bonsoir. Dieu donne l'argent aux choisis à travers n'importe quoi. Il n'a pas besoin... Il n'a pas besoin de protocole. Il ne veut pas le diplôme. Il ne veut pas le diplôme. Oui, pour que je te donne 10 millions de francs, c'est ça. J'ai besoin que tu fasses de la licence. Dieu n'est pas comme ça. Tu vas te pointer quelque part. On va dire on a besoin de 50 calabasses qui viennent du Cameroun. Madame Yokem, est-ce que vous pouvez nous aider là Mais oui. Tu appelles ta grand au village. Grabé, grabé. Pardon, tchat, tchat, rassemble-moi, chantez-la bokeh. Vous me faites des calabasses vous m'envoyez ça. Voilà comment ton argent vient. Opportunité saisie. Immédiatement. OP non. O S I. Voilà. Aussi. Opportunité saisie immédiatement. Supposons que ce soir, je me couchais, je regardais mes films. Je ne faisais pas le direct. -y. Votre idée, elle est partie, non? L'idée que vous avez reçue, vous allez vous dire. Pfff. Mais là, je confirme votre idée, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aime me rapprocher la caméra. Je fais comme si vous parlaz parce que, regarde ma peau. Hein? Ça me plaît. Je vais sortir l'idée des choisis. Skincare for the chosen ones. Voilà les idées de business. Hey, hey. Ouais, Seigneur. L'argent est facile. L'argent est facile. Si un de cette tu comptes dans la vidéo, qu'il parte, pardon. Et merci pour le partage. Je sais qu'il y a des autres, vous ne partagez pas. Parce que pour vous, ma vidéo ne doit pas avoir les vues. il y a des gens à qui vous avez essayé déjà de parler du business fatigué vous dites n'importe comment que même à la table dehors, tu fais la nourriture tu déposes sur la table, tu vends chaque jour le donne moi 20 000 oh l'enfant est malade, oh ceci. ok le roi marifond Oui. Euh, Stéphanie, Naomi, c'est exact. Maintenant, les choisis doivent sortir de la paresse. J'ai bien dit, mettez ce que je dis en application immédiatement. Beaucoup d'entre vous, vous dormez sur les idées. Oui, je connais ça. J'avais aidé sur le projet CR, mais quand ça a donné, ils ont fui avec. Ils ont fui, pourquoi Tu ne travailles pas. Oui, j'avais on avait consulté des ensemble et Arrêtez. Arrêtez. C'est le travail qui va vous aider. Un travail qui est dirigé. Ok, supposons que je suis quelqu'un, je travaille, je travaille, je travaille dans toutes les directions, ça ne donne pas. Un choisi. Mmh. Ok, Seigneur, oui. Ok, c'est ça? D'accord. Toute l'énergie que j'aurais pu aller faire cinq choses en des autres, je concentre tout ça, je mets sur cette idée que j'ai reçue, qui vient directement d'en haut. Ça me donne des résultats immédiats. Je vous dis toujours, je vous dis toujours, première question pour découvrir ce talent ou bien un business. ce business, qu'est-ce que je fais bien Beaucoup de choisis sont des coachs, ils ne savent même pas. Parce que vous, vous avez tellement réussi et votre énergie est toujours high. Tellement c'est high. Que naturellement, vous êtes toujours en train de... de vous êtes toujours en train d'aider les gens, conseiller, conseiller. C'est pour ça que beaucoup de choisis finissent par être coach. Voilà, tu aides les gens à trouver les postes dans les grandes entreprises. ouais. Qu'est-ce que tu sais bien faire Et je, je touche beaucoup les trucs comme la nourriture. Parce que ce soir est tout simple. Il y en a parmi vous. Et vous préparez naturellement. Et si veux tu une nourriture. Tu, tu peux refaire la nourriture. Organise tes cours de cuisine. Donc. Organise tes cours de cuisine. Le truc, c'est que vous... Ce qui m'énerve avec beaucoup de choses, c'est qu'il simplifie trop les talents. Trop. Trop avoir une choisir dans une relation avec un gars là-bas il ne lui donne même rien mais il faut qu'on lui on qu'on dise qu'elle est aussi mariée oh il faut qu'on dise qu'elle a un gars qui t'avait ça tu es là tu rentres tard 20 heures c'est là que tu arrives à la maison tu es dans le froid alors que dieu t'a mis à cœur que faire quand tu rentres là pendant trois mois assure-toi à la maison tu as à en fait telle chose que tu vas vendre au bout d'un mois et demi, tu vas voir que le, ce que tu vas avoir dans ton business de la maison sera l'équivalent de ton salaire. Ce qui fait qu'au bout de trois mois, tu pourras quitter ton boulot. Et tu te si vous pouviez donner la, dédication, la même dédication que vous donnez à vos employeurs. Ah, je ne peux pas rater mon boulot. Je ne peux pas rater mon boulot. Je ne peux pas. Laisse ça maintenant. La même dédication que tu donnes dans le boulot là. prends ça, que tu donnes dans ton talent. Tu vas voir. Venez, tu ne peux pas dire pourquoi. Tu dis que tu sais faire beaucoup de choses ou quoi Identifie ton talent. Alors, tu dis que tu sais faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est quoi Si tu sais prêcher, ça veut dire que, marie tu seras aussi un bon vendeur. Moi, là, quand je prêche, quand je sortais pour évangéliser, c'est pas la 50 personnes. Au moins 15 vont accepter Jésus. Parce que ce qui sort de ma bouche, ça brûle. La parole qui sort de ma bouche brûle. Maintenant, les chrétiens vont se dire Oh, ça veut dire que c'est seulement senti être pasteur. Non. Ça veut dire que tu as l'art de convaincre. Tu as l'art de convaincre. It's a gift. It's not given to anybody. Et j'ajoute à ça l'art oratoire. J'ai des cours d'art oratoire que je donne. Je ne vais pas dire que j'ai. Là, L'oratoire que j'enseigne, je c'est pas que je suis allé m'asseoir dans une école pour apprendre. Mais quand tu t'enseigne comment parler avec confiance. Toi-même, ça a dans tes os. Même l'anglais. Comment parler l'anglais Les gens, vous êtes, dans les, vous êtes dans, en, en Amérique depuis 70 ans là. Vous avez la nationalité. Mais l'anglais là vous dépasse toujours. Venez me voir. I got the keys. I got the keys. Hey, I got the keys. Hey, hey, hey, hey, I got the keys. Voilà mon single, I got the key. <laughs> Parce que naturellement, je en Angleterre, j'avais des amis qui faisaient la maîtrise. Ils ont commencé premier, deuxième, jusqu'en quatrième année en Angleterre, dans les universités anglaises. Moi, je reste à la maison, je lis ma Bible, j'écoute les prédications. On se met ensemble, ça, on arrive dans les magasins, c'est moi qui parle pour eux. What are you talking about? C'est moi qui parle pour eux. Un ah, jour je, je me suis assise et dit que, hey Joseline, Joseline, Joseline, come, come, come, here, come here, come here. You, you, you, you're good. You're good, girl. Mm -hmm. What can I do with this? Qu'est-ce que je peux faire avec ce talent? Quelqu'un m'a dit l'autre, jour que tu es une bonne actrice. <rire> boy! Boy! <rire> Qu'est-ce que ça Un Un choisir! Dans ton sac, tu as plus de 50 tout. Pas que plus d'un tour, tu as plus de 50 tout. Donc arrêtez de faire votre humilité à la con, là. Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a les gens. Certains parmi vous, même seulement ta facilité à parler, là. Il y a des gens qui te payeraient pour que tu leur apprennes à parler aussi facilement et aisément que toi. Fais des ateliers de business. Si vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, comment transformer ses idées en business Ça, c'est un atelier que j'ai trop fait longtemps. Je me suis fait beaucoup d'argent avec ça. Comment transformer tes idées en business Parce que moi, là, je suis cheftaine tu sais de ça. Il y a l'onction de ça. Ça coule, ça sort pas les oreilles, les pores, partout. tout. Pour toi, c'est facile. Like, je prends ça je donne la bombe et donne l'argent Et quand tu parles aux clients pour prendre prendre l'argent, tu ne doutes pas qu'il va te donner ton argent. Like, you're like, come on, give me money, man give me my money you better have my money so convinced I learned the hey, Theo, how are you? I just spoke about you, you know I was talking about the Pakistani guy I was like you went into a restaurant a takeaway and you were so shocked by the food so you sent me a picture yeah, so thank you thanks for the compliment je vous ai dit que ma boutique arrive. non suis en train de finaliser tout. Ouais, ouais, ouais. J'ai choisi les bonnes choses. Et j'ai fait les vêtements euh, euh, euh, spirituels, traditionnels, parce que on me demandait donc. Je marche même je parle. Donc j'étais à Kibi. J'avais porté mon habit Dop. Deux personnes m'ont arrêté. Je veux le tissu. ci tu vends ça, tu fais dans ça. On voit mon collier. Tu fais dans. Je dis que, oh, yo. c'est comme ça. Ton talent aussi, c'est quelque chose que tout le temps te demande. Tu coules les habits. Tu, tu demandes, tu peux me... Apprends-moi parler comme toi. Ouais, si je pouvais parler comme toi. Voilà les trucs qu'on vous dit généralement. Si vous pouvez vendre comme tu vends là. Même les cours de vente. J'apprends à vendre. Oh my gosh. The girl is so good. Je, je fais les cours de vente. Et la vente, c'est... La, la chose la plus... Et tout le monde a besoin d'apprendre les choses les plus importantes de votre vie. Apprendre à parler, apprendre à vendre. Bonsoir, euh, Game Job, la reine Game Job. bonsoir. Écoutez mon bonsoir dans la jungle. Bonsoir, le chat. Prends tes millions, prends. Prends. Et hey, oui. Hey, hey. hey, hey. Bon. Vous devez dans votre vie apprendre à parler et à vendre. Tu dois pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. You get me? N'importe quoi à n'importe qui. Ouais. Ceux qui veulent le programme d'anglais, contactez-moi Inbox. Je vais vous mettre sur le programme-là, vous allez regarder. L'anglais, c'est la chose la plus... Moi, j'en fais un jeu carrément. I'm just acting. You know, when I'm speaking English, I'm just acting. I'm just acting. Ouais, Angelina, je l'ai dans ce film d'espion-là, Non. Hello, hi, oh my god, je des il qu'elle commence, pardon. Mon plus grand désir, c'est de vous voir prospérer. Bonsoir Christelle. Christelle Luce, prends tes millions. Quand je suis là, les gens, ils ont les millions. La reine Bemba, bonsoir. 3 millions. Vous voyez aider. Je veux que vous sortiez de ce direct avec un plan d'action. Ceux qui sont intéressés par mes cours d'artatoire euh anglais, faites-moi un message et inbox parce que souvent vous parlez comme ça là et puis vous n'êtes vraiment pas intéressé. En fait. Vous n'êtes vraiment pas intéressé là. Like, you know, you just you don't really really want it, you know. You're like uh, I want it but I don't want it, you know. I don't want that. Donc je me rappelle, euh, quand j'ai commencé les cours d'anglais, l'anglais que je donne comme cours, je ne vous enseigne pas le ABC B, c like B, A, B, K, A, K, G, uh, O, Go. go. Mm -mm, je ne fais pas ça. Je, je change ta façon de te voir. L'anglais, c'est à l'intérieur de toi. C'est ton mindset. C'est ton self-image qui parle anglais. C'est l'image que tu as de toi qui parle anglais. Ça, c'est tout un art. Même l'art oratoire. Je, je rentre dans le psyche. I get into your mind. Je rentre dans ta tête pour te faire parler avec confiance. Bien sûr, il y a des, des petits secrets, des astuces que je donne. Dans, et j'ai aussi des, des petits exercices que je vous demande de faire. Et ça vient naturellement. Et puis, il y a aussi mon onction. Hein. Juste le fait que tu, tu... Tu achètes un de mes programmes, c'est tout. <rire> tu achètes un de mes Et puis, l'onction qui a sur moi, c'est déverse sur toi. Mm -hmm. Marie Founet, je vois que tu, tu, tu, fais, tu fais semblant. Tu fais semblant. Ne dis pas que tu ne sais pas pourquoi. Maintenant, je voudrais que vous donnez du sérieux à vos talents. Beaucoup de choisis. Oui, je sais préparer. Maintenant, je fais quoi alors? Non, arrêtez. Euh, j'ai une formation euh, « Comment transformer ses talents en revenus ». Quand je parle tout le temps de la, la formation de « Choisis, choisis-la là, c'est pour vous aider à pouvoir... Parce que moi, quand je parle à moi quelqu'un qui est pauvre ça me fait « J'aime pas la Du coup, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes que après qu'on ait prié pour toi, oui, tu as accepté Jésus, oui, ou bien je ne sais pas trop quoi, tu te sens « Ok, j'ai fais maintenant quoi ?» Et quand on te montre pas ce que tu peux faire avec ce que tu as acquis, que tu as comme choisi... Tu as tendance à rentrer dans l'ancienne façon de faire les choses. Ok, de toutes les façons, je dois repartir voir mes copines, non. Je dois retourner dans mon ancien boulot, non. Faire encore comme avant, non. Et tu fais les anciennes choses, tu retournes dans les anciens euh, revenus. Et apprenez aussi à sauter. Apprenez aussi à sauter. Un choisi est décisif. Jésus avait dit qui met la main dans la charrue et regarde en arrière. n'est pas digne. Tu n'es pas digne. Arrête de faire votre face tout le temps. Il y en a parmi vous avez envie d'un certain téléphone depuis des mois. Quand l'argent de ça tombe dans votre main, vous à dire, ah, j'ai sauté, ah, tu fais autre chose avec. Paye une fois ça, tu quittes ça. Paye, tu quittes ça. Après être décisif, soyez les gens décisifs. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. hé. Hey, hey, hey. Donc, je vais te demander qu'on ait un plan d'action. Il n'y a pas de malienne. Tu es choisi, tu n'es pas maligne, Marie Founi. Arrête de dire... Vous, oh, vous savez quoi, je ne vais même pas parler. Un choisi, tu vois que le sang rouge ne coule pas dans les veines des maliennes. Le sang rouge ne coule pas dans les veines des blancs. Moi, quand passé les, les 13 ans que j'ai passé en Europe, moi, je ne me voyais pas comme une noire. Hein. Quand quelqu'un me dit, ouais, ben, quand j'arrive dans un groupe, il commence à dire que oui, parce que nous sommes noirs, je dis, bah non, ne me mettez pas dedans. Je ne me vois pas comme une noire. Ne me mettez pas dedans. Mon côté Très rarement, je donne même ma nationalité aux gens. C'est vrai que je suis au Cameroun, on va se dire, camerounaise, mais bon, je peux, tout mettre, je peux être ivoirienne. Hein quand tu commences à sortir les limitations de d'ethnie, euh, de nationalité, tu vois que tu es parfait, tu, crois que tu commences à croire que tu peux tout faire. Hé, hey, qui m'appelle? Hé, hey, hé, hey, oh, oh. Voilà, je vous ai donné ce que Dieu m'a donné ce soir à vous donner. Des business doivent naître de ce direct. Des business doivent naître de ce direct. Parfois, quelqu'un m'appelle, et je regarde des fois, je dis que vous ah, n'aime pas l'argent. Je suis désolée, tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne vient pas. Trois gens, les gens qui se disent qu'elle aime l'argent plus que Dieu. J'aime l'argent et c'est que Dieu veut que j'aie l'argent. C'est pour ça que j'aime l'argent et j'aime Dieu.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 Jésus veut que je prospère, mes ancêtres veulent que je prospère, la nature veut que je prospère, le divin veut que je prospère, et si vous croyez le contraire, demandez encore de retrouver vos repères, vous mentendez Oui, la parole est venue habiter en toi. Pas de soucis. Moi-même, je prêche la parole. Souvent, je rencontre des gens qui vont me dire qu'ils prêchent Jésus plus que moi, qu'ils croient en Jésus plus que moi. Je dis qu'il n'y a pas de soucis. Prenez la relève, ça ne me dérange pas. Je ne discute pas moi avec quelqu'un. Mais je connais, je connais ce que Dieu m'a demandé de faire. That one I know for sure. That one I know. Mm. And I'm doing it. Et je suis en train de le faire. Dieu a mis des talents en vous. Que ce soit un, que ce soit dix, que ce soit cinquante talents. Il veut que vous les multipliez. Vous pouvez aller dans la Bible. Vous vous focalisez sur quelque chose. Vous restez sur une partie. Vous laissez l'autre partie. Et vous souffrez. Tu peux servir Dieu dans la prospérité, hein? Tu as servi dans la souffrance, non N'est-ce pas Tu as servi, tu as souffert, tu as... Voilà. Il y a des gens... Je me rappelle, en 2014, j'avais une église où je partais. Et je. Avant d'aller dans cette église, je venais d'une église où les gens étaient pauvres. Mais dans cette église-là, c'était plus de blancs. Et il y en avait... Euh... Ils conduisaient des Cayennes. Hein? Cayenne en Angleterre... C'est euh... ben, riche. Tu vois un blanc, pas un noir qui a volé, un blanc qui conduit la Cayenne. Non, il a l'argent. Et ils venaient, ils étaient humbles à l'église comme nous, like, vraiment. C'est la pédicale, hey Seigneur, hey, tu les bénis, ils te servent, ils sont toujours aussi bien. Mais attends un peu. Peut-être que tu ne veux pas qu'elle soit pauvre. Hein. Parce que te servit dans la pauvreté, te je vois comme ils te servent là, c'est sucré aussi. Quand il prie, tu réponds aussi. Il présente son guéris. Je peux faire. Envoie-moi aussi de l'autre côté, Dieu. Envoie-moi de l'autre côté. Donc fait très attention. Très attention. Quand je lis quelqu'un qui souffre, vous n'avez pas besoin de me dire. I can read it. C'est marqué, qui ne veux pas vous afficher. Je peux voir. Pardon, pardon de notre agent. Vous avez des talents, comme je parlé là, ça a commencé à venir. Et peut-être que vous êtes en train d'écrire sur votre papier. Ok, il faut que je prenne là, je prends là-bas, je pars là-bas, je vends, c'est en train de venir. Activez-vous, activez-vous. C'est la saison. A, quand je te lève, tu vois ta route claire. Ta route sera claire. Arrêtez je jours qu'on dit que oh, si tu dois d'abord jeûner pendant 50 jours, tu dois d'abord, vous avez à trop, vous avez à jeûner pour moins pour 50 vies. Depuis combien d'années vous jeûnez Ce n'est pas la condition pour que vos prières soient répandues. Certains, il y a le péché que vous devez arrêter. Certains, vous, a, vous êtes dans la fornication. Arrêtez l'autre là. Mettez-vous dans la vérité. Certains, il y a certains de vos décepteurs là que même ce soir, il va venir dormir chez toi. Tu sais que c'est ça qui prend ton énergie, c'est ça qui prend ta puissance. Force, tu arrêtes. Force, tu arrêtes. Bonsoir, Diane. Emmanuel, bonsoir. Arrête. Tu vas voir comment ta, tu vas accélérer, ta vitesse va venir. Quand ils pouvaient faire ça en un mois. Depuis six mois que tu essaies de trouver la boutique pour vendre tes choses. Parce qu'il y a un gars avec qui tu couches là-bas. Il y a une masturbation que tu fais, c'est ça qui te bloque. Tu ne sais même pas. Arrête ça, tu vas voir. C'est pour ça que les choisis qui ont le cœur pur et qui savent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Quand tu te lances, tu commences à faire ce qu'il dit là. Tu vois comment ton chemin s'ouvre là, là, là, au jour, le jour. Donc, tu te lèves le matin, tu fais le soir, tu as le résultat. Comme l'autre, disait qu'elle se lève le matin, elle dit que je vais avoir 1000 dollars ou je vais les 1 dollars. L'affaire-là, c'est sérieux. Il y a un moment que quand tu arrives à certains niveaux, c'est sucré. Il est sweet. Tu commences à commander. Pas dans l'arrogance. Maintenant, je comprends beaucoup Jésus, hein. Je pense pas que Jésus se disait ah, hum, hum, hum, et Je vais tomber, je Allons hein? de l'autre bord Prenez la bac, allons-y Imaginez un peu que es en présence de Jésus Avec la confiance avec laquelle Jésus parlait Imaginez un peu Laissez que ça déteigne sur vous Jésus, je suis venu, j'ai mon business Ce je veux faire Il dit, va, ça va donner Tu pars, tu doutes Tu vas douter de quoi? Donc arrêtons un peu de faire l'humilité qui n'a pas de... Moi je pense que c'est de l'humilité qui ne nous sert pas. Prospérez. Et pour ceux qui, peut-être, vous avez été entourés des gens qui prospéraient par la mauvaise voie. Dieu vous a mis à cœur que vous pouvez prospérer par la bonne voie. Arrêtez le faux. Vous allez voir que dans les jours, vous allez arrêter le faux. Le vrai va venir. Je vous dis. je suis un témoignage vivant. Tu vas couper avec le gars là qui t'amenait tout le temps à aller voler dans les magasins, à aller voler avec les cartes bancaires, je sais pas trop quoi. La semaine où tu vas arrêter, la semaine qui suit, tu vas voir les bonnes idées pour ton business. Ah. C'est encore bien de danser dans une belle voiture qui chauffe, ou de danser à l'arrêt de bus. Il y a déjà des voitures qui. Ouh. La musique de danse a un goût. Quand tu écoutes la musique de danse, ça a un goût. Yes. Et je leur dis, tu vas danser avec tu Selon ton choix. Ok. Je vous ai donné ce que le Seigneur m'a donné. Je te remercie, euh, le roi John. Maintenant, le choix est le vôtre, mais je vous en prie percez un peu vos limites. Voyez-vous voyez dans plus grand que ce que, hier, vous ne vous permettiez. Lift yourself up. Mm. Vous voyez déjà des choses que c'est seulement quand tu sois avant un gars que tu attends qu'il t'achète là. Vois-toi entrer dans ton magasin, tu achètes ça pour toi-même. Toi et les choisis aiment les bonnes choses, les choisis aiment les bonnes choses, les choisir aiment du coup. Parce que si un déceptique convient là, vous allez souffler, Et je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, Après, il y que papa mimi, c'est comme non C'est pour ça que toi-même, tu dois avoir ta part d'argent, tu dois avoir beaucoup. vos talents ne sont pas cachés. Donc j'attends les témoignages une box j'en ai souvent. Les gens me disent, ouais, à cause... De... Je t'ai écouté, j'ai acheté mon matériel, je lance mon restaurant la semaine prochaine. J'en ai, j'ai tellement de témoignages. Je lance mon, mon business de coaching, je lance mon... Il y a tellement de choses, tellement. Donc ceux qui veulent rejoindre la formation, cours euh, d'anglais. Ça, c'est pour parler anglais. Donc il faudra que tu, tu connaisses un peu l'anglais. Euh, et à parler euh, à oratoire. Parler avec confiance. Et puis, à transformer ses talents en revenus. Moi, les trois formations. Me contacter. Hé, hey. oh, oh, hé, hey. hé, hey. oh. Hey. je suis de bonne maison. Le goût de l'argent, quand l'argent vient, quand l'argent vient, quand tu sais que l'argent vient, ça a un goût là. C'est à toi de reconnaître. Je comme ça, tu vois, quand ça, c'est mon envie de mettre la musique. Il y a une musique qui chante dans ton cœur, tu mets, tu danses. Après encore, tu, tu mets, tu danses. On dit, mais c'est quoi non? Tu mets, tu... C'est quoi ça. Hé, hey, oh, hé, hey, oh. Bon, vous savez quoi? T'en es fait danser un peu. Tout à l'heure, euh, non. Demain, il n'y a pas de direct. Ne soyez pas triste. Lundi, il y en aura. Ok? Bonne soirée à vous. Soyez bénis.